Bonsoir, il s'est fait tard, mais la famille, je ne pouvais pas vraiment me coucher sans faire écouter cette vidéo de Gianni Alpha. Voilà, au début, ils ont cru, ils ont soutenu, et c'est ce que je vous dis chaque jour, les Guinéens, les gens sont fatigués, c'est-à-dire le mensonge, ça ne dure pas. Même Mamadi Doumbouya, il sait aujourd'hui que non, ça ne va pas dans le pays. Que lui, là, il n'est pas mieux que le président Fakonde. Qui ne peut rien donner à la Guinée. Qui ne peut pas faire mieux que le président Fakonde. J'aimerais que vous écoutez un peu. Gianni Alpha, il est homme d'opinion, il est Écoutez-le. Je disais surtout que, bon, souvent, ça ne sert à rien de. D'essayer d'expliquer des choses à des personnes qui n'ont pas envie de, de, de, de comprendre. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que ça fait un bon moment que je ne faisais pas de live. Mais quand je regarde un peu ce qui se passe en ce moment mm -hmm. euh, au pays, bon parce que vous savez une dernière fois, 99, 99 de mes sorties publiques ou en tout cas des débats dans lesquels je rentre. Écoutez, partagez. C'est toujours pour parler de la Guinée, c'est toujours pour parler de la Guinée, c'est-à-dire la chose que nous avons en commun. Du mieux que je peux, <coughs> j'essaie de rester très très loin euh, de la chose euh, privée, c'est-à-dire des, des débats d'individus. Des débats du mieux que je peux, j'essaie de rester, de rester loin, loin que ça, parce que aucun d'entre nous n'est détenteur universel de la vérité. Mais bon, quand il s'agit du bien que nous avons en commun, c'est-à-dire la République Guinée, obligé, il faut, que, il faut que chacun donne son, son, son avis ou son, ou son point de vue ou son point de vue sur la chose. Et je ne sais pas si vous entendez bien ce que je dis, parce que bon, j'ai ma cousine qui est en train de faire la vaisselle à côté, là, avec beaucoup de bruit. Maximum ouais. de partage, c'est important. De, euh, de montrer que c'est elle, elle qui gère et que c'est avec son vous avez écouté le son <rire> elle s'appelle Fatim si vous m'entendez bien euh, confirmez moi que vous m'entendez bien afin qu'on continue voilà le live d'aujourd'hui je voulais le faire <coughs> on va essayer de faire ça le plus court que possible, être le plus pragmatique que possible, déjà d'abord un, il faut savoir qu'ils nous ont menti voilà ils nous ont menti, ils nous ont menti, voilà, ils, c'est le CNRD et tout son gouvernement, mm -hmm. toute son administration mm -hmm. et tous ses partenaires, voilà, ils nous ont On menti. menti, voilà, Après... ils nous ont menti, ils mm -hmm. nous ont pas dit la vérité, ils nous ont menti. Ils ont pris le pouvoir en nous disant mmh. ce que nous avions envie d'entendre. Voilà. Mais ce qu'ils ont dit, ils ne le pensaient pas. Voilà. Ils ne le pensaient pas. Mmh. Vous savez, quand quelqu'un dit quelque chose qu'il ne pense pas, mmh. les actes qu'il pose mmh. après vont à l'encontre mmh. de ses dires. Vont à l'encontre de ses dires. Voilà. Quand tu dis quelque chose que tu ne penses pas, voilà que tu ne ressens pas, que mm -hmm. tu ne vis pas. Mm -hmm. Dès que tu commences à agir, mm -hmm. les gens qui t'observent voilà. savent que tu es un menteur. <rire> le CNRD, mm -hmm. son gouvernement, mm -hmm. l'ensemble de son gouvernement, mm -hmm. le CNRD est l'ensemble de ses partenaires. Mm -hmm. Le CNRD est l'ensemble des personnes qui les accompagnent. Mm -hmm. Nous ont dit, ils nous ont menti. Ils nous ont menti. Ils ont dit des choses qu'ils ne pensaient pas. Ils oh ont là. dit des choses qu'ils ne sont pas prêts à faire ou à assumer. Et je vais vous l'expliquer. Avez... Bon, la famille, je ne vais pas prendre la vidéo. C'est Gianni Alpha. C'est un homme d'opinion. C'est un artiste guinéen. Donc, il a sa page. Mais c'est pour vous dire toujours... La vérité finit toujours à triompher. Moi, je vous ai dit ici, le coup d'État était un instinct de survie. Je, on vous a toujours expliqué. Il n'y avait pas de problème dans l'armée. Il n'y a jamais eu de. C'est-à-dire, de coups de feu. 11 ans, le président Fakonde au pouvoir. L'armée ne s'est jamais révoltée. Tout ce qui était là, c'était crise politique, oui. L'opposition, mais ce n'était pas un mouvement populaire. Le peuple, pour dire il y avait la misère. On a connu Ebola, on a connu Covid, on a connu ces crises politiques. Mais non, on vous a dit le coup d'État, c'est le coup d'État des bandits, des narcos. Ils ont trompé, ceux qui se battaient, ceux qui disaient que nous, nous sommes des démocrates. On se bat, oui, le pouvoir qui est là, ne sont pas d'accord avec vous. Vous, ils ces gens-là n'étaient pas dans leur pensée. Donc voici aujourd'hui, les voix se lèvent. Je vous dis, le CNRD, Macanera avait raison de dire donnons le temps à ces gens-là. On ne dit plus le singe Montouraud, ils sont derrière, euh, dehors. Moi, on vous a dit, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, n'en voulez pas à ces gens-là. C'est ce que Johnny vient de dire. UFDG n'est pas votre ennemi. Ce sont nos adversaires politiques. On vous a dit et c'est ça la vérité aujourd'hui. S'il y a des gens qui défendent ce qu'ils mangent, sinon aujourd'hui, dans un pays normal, comment on peut mettre 14 000 personnes à la retraite et des voyous journalistes ont le culot de dire que non, ils sont en train d'assainir le fichier de la fonction publique. Vous n'allez entendre ces futurités nulle part dans le monde où on met des gens, des Guinéens à la retraite. On est incapable de prendre d'autres. Le pays, l'économie est à terre. Aucun secteur ne marche. Et on est là, toujours à dire, non, le bandit est en train de travailler sur les chantiers du président Fakonde Et déjà, il pleuvait. Et le bandit vient prendre le seau pour dire qu'il va arroser les arbres pour nous ou les plantes pour nous. Donc, c'est un peu cela. C'est ce que Gianni est en train d'expliquer. Comme si vous, vous avez dites, le temps, vous partez sur sa page. Vous et, vous et vous a... moi, mmh. tout comme eux, nous ne sommes que des hommes. Mm -hmm. Nous ne sommes que des hommes Chacun d'entre nous avec son vécu Chacun d'entre nous avec son expérience Chacun d'entre nous avec son éducation Et chacun d'entre nous avec sa perception des choses Chacun d'entre nous avec sa confession religieuse Nous ne sommes que des hommes Je dis merci Gianni, je te dis chapeau voilà, c'est comme hier aussi, Oudu a dit, pareil, à peu près. Il faut que les voix se lèvent, que les démagogues journalistes arrêtent. Hey, je vous ai dit au départ, ceux-ci ne feront pas mieux que le président Alpha Condé. Ils n'arriveront même pas au chevi. Il faut juste observer les choses. Le départ du président Alpha Condé pour la Turquie, avant le départ net du président Alpha Condé, les médias étaient là à parler de quoi Des narcos de drogue, les narcotrafiquants. Les narcotrafiquants, les Moussa Moïse, les Girassi, tous ces journalistes. Pourquoi, tous, pourquoi soudain, ils ont fait tomber le président Alpha Condé Pourquoi on ne parle plus de l'affaire de drogue Pourquoi on ne parle plus de l'affaire de drogue Donc, euh, quand je dis aux Guinéens, moi, je suis d'accord, tous ceux qui, qui étaient opposés au pouvoir du président Fakonde, vos réclamations, vous étiez dans vos droits. Mais dire que les bandits qui ont fait le coup d'État, ils ont fait le coup d'État à cause de vous, je vous ai dit, dès le départ, vous vous trompez de cible. Mamadi était narco. Les proches de Mamadi, ce sont des narcos. Les papas Fofana, les Ahmed Durac, les Ousmane Doumbouya, tous ces gens-là, ce sont des bandits. C'est ce que vous n'avez pas compris. Le jour du coup d'État, vous avez vu les civils, les narcos, avec ces gens-là. Ce n'était pas l'armée guinéenne. Aucun camp n'a tiré quoi que ce soit. Aucun camp n'était au dehors. Le peuple de Guinée n'était pas au dehors. C'est ce qu'on vous explique. Nous sommes face à des bandits. Nous sommes face à des narcos. Le coup d'État, c'est le coup d'État des narcos. Mamadi était un narco. Son entourage c'est des narcos. Ils ont trompé tout le monde. Ce sont des complices, des officiers narcos. Et la vérité, c'est ce qui est en train de triompher aujourd'hui. Les gens avaient cru que c'était autre chose. Quelle que soit la crise, le président Fakonde pouvait mettre un gouvernement d'union nationale. Si le peuple était vraiment descendu, il y avait autre chose. Le président Fakonde, peut-être, il allait faire du recul. Il allait dire, ok, mettons un gouvernement d'union nationale. Mais je vous dis, ces gens, c'est des bandits. Ils ont pris du goût. Au pouvoir et ils ne veulent pas partir. Des tonneaux vides. Des tonneaux vides. Ils sont en train d'humilier nos élites. Les docteurs cassent combien de mois Si vraiment il y avait des dossiers. Ils allaient attendre plus de 10 mois. Des voleurs comme ça. Des bandits comme ça. Et vous voulez qu'on respecte ces gens là. Quel que soit le prix. Il faut qu'on se batte pour dégager ces bandits. Ces voleurs du pouvoir. Ces narcos. En tout cas, je dis chapeau à Djani Alpha. Chapeau, en tout cas, aux hommes d'opinion. Hein Bon, voici encore un qui est bête ici. Kobaylo, qui a envoyé Dumbuya en Guinée. C'est ça le problème chez vous. Celui qui a envoyé là, c'est Idi Amin. Celui qui a fait le coup d'État. Vous pensez que c'est le président qui a est choisi Il a des conseillers. Ceux qui l'ont trompé là, c'est eux qui ont fait le coup d'État. C'est-à-dire on vous parle tout le temps. Un hein, qui a envoyé, oui vous pensez que tous ceux qui viennent là, c'est le président qui va les chercher. Ceux qui ont trompé le président Alpha Condé, c'est lui qui devait être le président de leur transition. Il y avait deux déjà deux personnes. Idi Amin, c'est lui le cerveau du coup d'État. Depuis le temps de ça a compté. Même l'attaque du domicile du président Alpha Condé. Posez-vous la question, qui a nommé Bachir ministre de la sécurité C'est encore lui Idi Amin. Et qui avait cité le nom de Bachir dedans pour l'envoyer au Canada quand je vous dis celui qui est pire, c'est ce dernier, Idi Amin. Vous ne saviez même pas. Est-ce que vous, depuis que le président Alpha Condé parle, vous avez entendu le nom de Dumbuya dedans Il ne le considère même pas. Ce n'est pas son compagnon, ce n'est pas son ami. Ceux qui ont trahi le président Alpha Condé, c'est Idi Amin et le chef d'état-major, Namouri. Si ce traite de Namuri n'avait pas donné l'occasion, l'armée allait mater ce vaurien de Dumbuya ce jour-là. Mais il a promis au traite Namouri qu'il allait être le président de la transition. Que non, celui c'est un doyen, ils vont faire le coup d'état, heureux de Gawa. Donc euh, essayez de comprendre. Non, Bailo, je ne t'insulte pas. Il faut comprendre. Moi, depuis le 5, je vous ai expliqué. J'ai mis ma vie en danger. En vous expliquant, en m'attaquant à ces narcos, à vous expliquer. Donc, euh, moi, quand tu viens me parler de ça aujourd'hui, ça m'énerve souvent. Vous pensez que les gens osent Mohamed, Mohamed Kaba a parlé à faire des narcos. Là. Et après la suite, vous avez vu comment Mohamed Mara, Mohamed et Kaba s'est métamorphosé. Vous avez tous vu le moment où Mohamed Kaba a parlé des narcos. La semaine qui a suivi, Akumba était au, au plateau. Akumba même a dit qu'il ne reconnaît pas Mohamed Kaba. Mohamed a changé tout d'un coup. Parce qu'ils ne veulent même pas qu'on parle de l'affaire de drogue. Mamadi Kaba a été extradé du Mali. Au temps du président Fakonde, il était en prison. Quand, après le coup d'état, là il était là. Ils l'ont amené à l'hôpital. L'un des grands narcos qui a été extradé au temps du président Fakonde, ils l'ont amené. Il était à la maison centrale. Ils l'ont fait évader. Personne ne parle de ça. Aucun média ne parle de ça. Mais au temps du président Fakonde, ils étaient là à parler à faire de, de drogue. Matin, midi, soir. On vous explique ça matin, midi, soir, vous ne comprenez pas. Les officiers, ceux qui sont à la tête. Idi Amin, Bala, Amara. Là, il m'a dit, leur connexion avec les narcos, c'est ce qu'il faut regarder. Si c'était le coup d'état de l'armée, comment 42 généraux, on les met à la retraite D'ailleurs, je vous dis un petit secret que vous ne saviez pas. Namori, Namori le traite là. Si vous voyez que Doumbouya l'a écarté, ils ont enlevé les généraux. Après le coup d'État, comme il a vu que Doumbouya lui a trahi, il a envoyé un testo. C'est ce que Doumbouya, parce qu'ils les ont tous mis sur contrôle, leur numéro. Et c'est ce que Doumbouya a vu. Il a dit, le petit m'a trahi. Alors quand Doumbouya a vu ça, il a demandé à Idi Idiamine dit si tu ne te débarrasses pas de ces gens-là, ils vont te créer des problèmes. Voici comment ils ont débarrassé. Il s'est débarrassé des généraux. Si vous ne saviez pas que, ce que les bandits là sont en train de faire. Vous pensez que si les généraux là étaient là, les bêtises, leurs décisions bidonnes qu'ils sont en train de faire, ils allaient le faire L'armée aujourd'hui, les gens sont fatigués. Ils ont trompé des officiers malinqués ici. Ils ont dit le président Fakonde est condamné trois mois, c'est fini pour lui. Voici comment certains officiers malinqués, des gens irréfléchis, sont tombés dans le piège. Mais aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu un groupe, plus de 200 personnes, colonel, colonel et capitaine, ils les ont tous mis à la retraite. Ils ont compris. C'est-à-dire quand ils savent que non, des gens peuvent, ils ont une influence sur l'armée, on les écarte. On casse l'élan. On a affaire à des bandits, des bandits de grand chemin, des hors la loi. La seule solution, c'est la force contre m'a Sinon, il ne va pas changer. Vous voyez, le bandit n'ose même pas voyager. Il sait ce qui se passe. Donc les Guinéens ont compris que Mamadi était menteur. Est-ce qu'on a parlé d'élection Est-ce qu'on a parlé d'autre chose Comment se fait que les Séloudal, tout d'un coup, ils sont en mal avec eux Comment se fait que les Sidias, tout d'un coup, ils sont tous en mal avec lui Mamadi est bon pour aller où Ceux qui ont applaudi hier, qui ont dansé, qui ont cru en lui, à son discours du 5 septembre, Discours trompeur. Mais on vous avait dit que la vérité allait triompher. On vous avait dit que la vérité allait triompher. Je vous avais dit, moi depuis le 5 septembre, pour tous ceux qui me connaissent, vous avez vu, j'ai parlé de UFDG parce que je savais que on vous trompait. Et je savais que vous allez revenir à la raison. Sinon, je pouvais venir me fâcher contre vous, vous avez applaudi. Non, mais je savais que vous avez été trompé. C'est ce que Gianni Alpha a répété. Il a trompé les gens. Il s'est fait passer comme, oui, un Che Guevara. Et pourtant, il n'est que un, un, un, comment on appelle, le sud-américain là, un El Chapo. Pourtant, c'est un El Chapo et non Che Guevara. Un El Chapo qui vient prendre le pays en otage. Regardez, 400 éléments des forces spéciales. Les forces spéciales ont été créées pour défendre la patrie contre les terroristes. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il a fait de ses enfants aujourd'hui Il a détruit ça. L'héritage des Guinéens, il vient, il détruit ça pour sa cause. Aujourd'hui, il est entouré par qui Par des mercenaires qu'on paye à plus de 5 000 dollars. Même les anciens éléments des forces spéciales, il a peur. Ceux-ci viennent non armés auprès de lui. Le Guinéen est là, qu on va, ça dit démagogie. Regardez l'affaire de courant aujourd'hui. Regardez l'affaire de courant aujourd'hui à Conakry. Regardez nos ministères aujourd'hui, nos départements, allez-y. Regardez le port de Conakry. les dockers aujourd'hui. Il n'y a pas de bateau presque, il n'y a pas de conteneurs, presque rien. Les banabana à Madina, tout le monde pleure, le marché est cher parce qu'ils ont augmenté les taxes. On vient, on insulte le président, on l'humilie. Celui qui s'est battu, donnez qu'à l'État soit petit. On dit non, on l'a traité de tous les mots. Mais aujourd'hui la vérité est là. Les bandits sont, ils ne savent même plus quoi faire. Mais je vous ai dit, Mamadi, wallah Aldilaban à Djumana. Addilaban à Joumana. Benya Korea. Aranyon maintenant Dinama. Vous pensez que c'est les sacrifices là? Si, si vous voyez, si vous voyez des gens, ils sont, ça dit, ils sont perdus. Ils ne comptent que sur les sacrifices. 50 bœufs à Sigiri pour prier pour Mamadi. Moi, je vous ai dit, si vous, vous voulez là, prenez tous les bœufs de la Guinée, prenez tous les bœufs du Mali, vous allez égorger. Mamadi n'ira nulle part. Il a demandé à son Karamoko, son marabout lui a dit, un traite comme ça, là, il va aller où Mamadi n'est qu'un simple traite d'enfanté. Même Thomas Sankara et, et Blaise Compaore, eux, c'était des amis. Ils, ils se sont battus ensemble. On peut comprendre le goût d'être de, de, de, aussi président on peut comprendre, ce sont des compagnons d'une de, part on va dire que oui l'avènement de Thomas Sankaraoui Blaise, Blaise a contribué il a trahi pour être là on peut comprendre, ce sont des amis mais Mamadi est venu trouver le président Fakonde au pouvoir qu'est-ce que Mamadi a apporté est-ce qu'il a pris les armes, il s'est battu pour mettre le président là ou le président l'a trahi il se vient, il se lève un beau matin pour dire quelque chose il a eu les privilèges du pouvoir du président Fakonde le nommer à la tête de force spéciale et c'est, je crois, c'est Baldé qui devait être là-bas, le jeune on prend son son c'est-à-dire sa bourse on donne ça à Mamadi l'autre on l'envoie au Gabon on donne ça à Mamadi, tout ça c'est Idi Amin quand vous dites que non c'est le président Fakonde qui a envoyé non, et même l'accident dont je vous parlais là, de Kelefa, quand je vois Djibril parler de ça, qui ne sait rien du tout c'est Idi Amin qui a, déma, qui a dit à l'autre de prendre l'avion. Dieu seul sait ce qui s'est passé. C'est Idi Amin. Ce n'est pas le président. Ce n'est pas Kabele. Personne d'autre. Il était le directeur de cabinet. Idi Amin. C'est lui qui a ordonné à l'autre euh, Que fasse diallo. Père son âme. Pourquoi le président Alphacone s'est fâché Il dit qui a donné l'ordre L'avion que eux, ils venaient. C'est-à-dire... On n'avait même pas fini de documenter l'avion. L'inspection n'était pas terminée. Rien du tout. Il a ordonné mine que vous voyez là. Et ça, après, ça s'est brouillé avec le président Fakonde. Parce qu'il voulait être le chef d'état-major. Demandez les gens. Il voulait être le chef d'état-major. Et le président Fakonde a dit Niet. Le président Fakonde a dit Niet. Comment un gendarme va, de, va devenir chef d'état-major des militaires? Pour créer des problèmes. Ah, le bandit maintenant, non, non, non, non, Il a accéléré ses réseaux maintenant. Contre le président Fakonde. Jusqu'à ce que, quand ils ont senti un peu ses manœuvres, ils l'ont envoyé comme ambassadeur. C'est pourquoi je dis Wallah, Dieu avec le président Fakonde. Dieu avec le président Fakonde. Si lui il avait pris le s'il si avait pris Doumbouya hier, fait comme ce qu'il veut, comme partout dans le monde. Les gens allaient dire, oh, le président Fakonde, c'est un criminel, il est ceci, cela. Mais il ne l'a pas fait. À plusieurs reprises, on lui a parlé, il n'a pas fait. Idi Amin, il ne l'a pas fait. Là, c'est raconte, il lui a mis en prison. Les dadis lui ont mis en prison. Mais le président Fakonde l'a envoyé comme ambassadeur. Il lui a envoyé au Cuba. Lui, il ne lui a pas mis en prison. Il lui a pas. Un... C'est-à-dire il lui a pas humilié, rien du tout. Après tant d'années à la présidence, il lui a amené à Cuba. C'est pourquoi je dis, nous nous sommes tellement contents. Et inshallah la vérité va triompher. Elle a dit présent Fakonde, là, c'est que. Parce que vous avez cru que non. Vous allez, vous allez eh, tourner la page du président Fakonde comme ça, dans le mensonge. Donc, euh, la vérité est là aujourd'hui. C'est vous qui perdez. C'est vous qui serez humiliés. Les Guinéens sont en train de se réveiller. Moi, lui a caca Hein? Toi tu ne comprends pas messi Cristiano Est-ce que le président Fakone est au sein de l'armée Pour savoir ce qui s'est passé Pour pouvoir mettre la balle de dont tu parles Donc il faut comprendre les choses L'une des personnalités à être nommée Les officiers militaires C'était Idi Amin L'officier militaire a été nommé premier par le président Fakonese Amin. Après, je crois, Alpha Ousmane, le fils d'Abbakabiro, qui était euh, inspecteur général de l'armée. Donc, le bandit Idiamine, il a tout fait Sémer le désordre dans l'armée, faire des gens défaire d'autres, faire d'autres défaire d'autres. Les New Cham, dégo... c'est-à-dire tant de personnes, ils ont détruit les gens en trompant le président Fakonde. Vous pensez que les fermetures des frontières, c'était la décision, c'était le président Fakonde. Quand vous avez des militaires, Idi Amin était un gendarme, service de renseignement aussi. Quand des gens viennent mentir au président, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous pensez que tout ça là c'était fait pour révolter la population, révolter la population contre le président Fakonde? Je vais vous dire un exemple. Actuellement, lui-même, vous pensez que c'est Mamadi, les décisions bidons, la cassé les maisons des gens? Vous pensez que c'est Mamadi? Vous pensez que les décisions bidons aujourd'hui pour le rendre impopulaire? C'est ces gens-là qui l'ont fait. Ils ont fait ça pour le rendre impopulaire. Parce qu'ils ont d'autres choses dans la tête. Après l'avoir rendu impopulaire, jusqu'à présent, je vous ai dit, Idi Amin n'est pas satisfait. Idi Amin a soif il a dit, faut qu'il soit président. Même son petit, il a l'occasion, il va taper sur Mamadi. Même s'il a l'occasion aujourd'hui, il va taper sur Mamadi. Vous le saviez. Je vous avais dit ici, au début, une fois, il est venu en, en, mili en tenue militaire, avec un groupe. Ils sont allés au palais là-bas le soir. C'est les enfants, là, les, forces, les forces spéciales qui ont arrêté Idi Amin. Ils ont appelé Amara. Amara est venu, il dit, pourquoi tu es en tenue militaire Il a dit... Dis à tes gardes de, de, de, de partir. Et va te changer pour venir. Vous pensez que ce jour-là, s'il rentrait, Idiamine, Avec ce contingent-là, il allait attacher Dumbuya ce jour-là. Et c'était fini. Donc, euh, moi j'avais dit au départ, ils vont se manger entre eux. Ils vont se manger. Tu sais, quand les voleurs vont voler, ils vont voler. Des fois, ils meurent tous dedans. Parce qu'ils vont entre eux là-bas, là, ils vont se détruire. C'est sur la base du mensonge. Et c'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, quand vous priez là, c'est pas pour Mamadi, vous priez. Vous priez pour le pays. Ce qui est bon pour le pays, vous priez pour ça. Vous ne priez pas pour le bandit. Vous ne priez pas pour le narco. C'est l'argent des Guinéens. C'est l'argent du contribuable guinéen. Donc cet argent, quand on prend pour payer des bœufs, pour faire des, des sacrifices, c'est ce qui est bon pour le pays et non pas pour le narco, pour le Mamadi Doumbouya. C'est ce que vous devez faire. Ce qui est bon pour le pays, on prie pour ça. Mais on ne prie pas pour un bandit. Parce que la seule chose aujourd'hui qui les anime, c'est la peur. Aujourd'hui, ils ont humilié El Asseloudale. Ils l'ont fait sortir de sa maison. Ils ont rasé sa maison. Ils ont construit. Et il est candidat. Il est candidat. Euh, Sidi Atouré, pareil. Ils l'ont fait sortir. Pourtant, Mamadi Dumbuya, la maison de l'Andrea, qui est domaine de l'État, lui, il a ça. Il est en train de construire des étages partout. Il, est en train de, il a acheté une maison pour sa maman, c'est sa soeur Kani. Elle est en train de construire à Famba aujourd'hui étage. Donc, sa famille est en train de construire. Ils vont se dire quoi Et pourtant, ils sont venus. Tous les proches du président Fakonde, ils les ont vidés. Ils ont fait le mal. Donc, ils sont animés par ça. Comment rester Et c'est là, ça va se gâter pour eux. Quand tu fais du bien, tu récoltes du bien. Mais quand tu fais le mal, ça te rattrape. Aujourd'hui, ce n'est pas l'humiliation. Dis-moi, on parle de procès, procès, les docteurs Kassori, il y a quoi dedans Zéro. S'il y avait des preuves palpables de la manière qu'ils ont accéléré le procès du 28 septembre, c'est leur même propre gouvernement. là. Ils allaient accélérer pour les docteurs Kassori. Mais il n'y a rien dedans. Quand Ali vient se flanquer, comment quelqu'un va avoir peur de la justice Il est déjà en prison. Il va avoir peur de quoi Cabrimo n'a pas peur de couteau. Combien de fois ils vont à la justice Ali Touré, ne, ne, il, se flanque, il se flanque derrière les petites filles là-bas, il ne va pas à la justice. À chaque fois, on les libère sur caution, ils refusent, ils appellent. Ce black crow va venir s'asseoir nous parler que non, que docteur Kassori, et ceci il refuse. Il, peut, il, il voit, il écoute des black comme ça là. Ça dire prennent, on dirait qu'ils sont importants, ces gens-là. Combien de fois, docteur Kassouri, il partent à la justice, ce vaurien se cache, il va se coucher derrière les petites filles, il refuse de se présenter. Et quand les juges finissent de décider, et c'est là qu'il vient, il dit non, non, non, on ne libère pas. Il y a eu combien de procureurs qu'ils ont enlevés, Il y a combien de personnes qu'ils ont jetées à l'intérieur du pays Il y a eu combien de ministres de justice Et pourtant, nous parlait que la justice était instrumentalisée des bonnariens comme ça, là. On va rester là, les regarder. Ils vont détruire ce pays. La Guinée ressemble à une république aujourd'hui. Les gars. Hein Fofana et moi, je bloque même pas. Eh bien, c'est eux qui écoutent. Eh, ça les fait mal. Hein Donc, euh, les gars, on était là pour écouter notre frère Gianni Alpha. Voilà. Des débats, des débats, tous et toutes. Donc, euh, le Il pardonne qui sont nous. Et du mieux que nous pouvons, quand nous sommes croyants, nous essayons à agir. Son téléphone que vous avez écouté le son. <rire> Donc, C'est la dernière Alpha qu'on écoutait, mon frère. Euh, Confirmez-moi que vous m'entendez bien afin qu'on continue. Donc, euh, voilà aujourd'hui, je voulais le faire on va essayer de faire ça le plus court que possible, être le plus pragmatique que possible déjà d'abord, un, il faut savoir qu'ils nous ont menti ils nous ont menti ils nous ont menti ils, ils... c'est le CNRD et tout son gouvernement toute son administration et tous ses partenaires ils nous ont menti. Ils nous ont menti. Ils nous ont pas dit la vérité. Ils nous ont menti. Ils ont pris le pouvoir en nous disant ce que nous avions envie d'entendre. Écoutez, hein? Mais ce qu'ils ont dit, ils ne le pensaient pas. Voilà. Ils que ne que le pensaient les pas. Parce que c'est. Vous les savez, quand quelqu'un dit quelque chose qu'il ne pense pas, il fait le contraire. Les actes qu'ils posent mmh. après vont à l'encontre de ces dires. Vont à l'encontre de ses dires. Quand tu dis quelque chose que tu ne penses pas, que tu ne ressens pas, que tu ne vis pas, dès que tu commences à agir, les gens qui t'observent savent que tu es un menteur. Le CNRD, son gouvernement, l'ensemble de son gouvernement, le CNRD et l'ensemble de ses partenaires, le CNRD et l'ensemble des personnes qui les accompagnent, nous ont madi. Voilà. Bon, merci à tout le monde. Le, le combat continue, on vous dit merci. Voilà. Le CNRD, c'est pour vous dire, c'est fini. Vous ne pouvez plus tromper le peuple de Guinée. Mm -mm. Comme le disait le fameux, plus le singe monte haut, son cul est, euh, est au dehors, c'est ça. Donc, actuellement, c'est fini pour vous. Les gens sont déçus. Ceux qui, ceux qui ont applaudi, ceux qui ont dansé, ceux-ci sont déçus. À plus forte raison, nous qui avons été terrassés. Donc, vous, allez, vous avez qui est derrière vous La démocratie, c'est le pouvoir, c'est le choix de la majorité. La démocratie c'est le choix de la majorité Vous n'avez pas cette majorité Quelle démocratie vous allez nous donner Quelle démocratie vous allez nous donner Quand on dit que oui La démocratie c'est le choix de la majorité Vous allez nous donner quelle démocratie Si les gens ne veulent pas de vous Les gens sont déçus de vous Vous venez vous vous attaquer à tout le monde Vous avez humilié le président Fakonde. Vous avez humilié Seloudan Vous avez humilié Sidia. Aujourd'hui les militants de l'UFDG dans leur fièvre, vous êtes en train de tuer combien de personnes Donc, euh, vous avez fait quoi de mieux que le FAMA À cause de la drogue. À cause de la drogue, vous avez fait ce coup d'État. Juste pour sauver vos têtes. Parce que vous saviez, le lundi qui suivait le coup d'État, le président Fakonde allait faire un grand remaniement. Un grand remaniement. Tous les officiers... Complice des narcos allait tomber. Donc, euh, merci à tout le monde. Lamzi Komara, merci. Alpha Kabine, merci à vous. Merci à Zidane Diallo, Lam, eh, merci à Ami Troaman, Tcherno Diallo, merci à Baka Silla. merci à mon frère Ibrahima Bangoura, merci à Barry Abdallah, merci à Ahmed euh, Fofana, il ne faut même pas les répondre, Ahmed Fofana. Malado Diallo, merci à vous. Le plus important, c'est de rester unis. On dit que c'est l'union qui fait la force. Nous, même s'il y a un gouvernement d'union nationale, demain, Président Alpha, qu'on décide tourer, Alpha et eh, eh, eh, Seloudalé, tous ces gens-là, si c'est pour la paix, nous, on préfère cela. Mais que des bandits, que des arrogants viennent avec uh, la violence, détruire les gens, demain, on préfère un gouvernement d'union nationale pour la paix, mais pas ces arrogants, ces vauriens qui sont là aujourd'hui. Ils n'ont rien à voir avec l'armée guinéenne, mais des trompeurs, des bandits. Vous allez récolter.